Bonjour les enfants, comment allez-vous J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Lila. Même pas peur, même pas peur. Regardez bien s'il vous plaît, les enfants. Ici deux enfants ici dans la rue. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi Ils ont peur de ce gros chien de Marine. Même pas peur. Écoutez bien l'histoire. Omar et Elio jouent dans la rue, mais un grand chien arrive. « Je n'ai pas peur, » dit Omar, « je fais du judo. »« Ça ne sert à rien avec un chien, » s'énerve Elio. Le chien jappe, Elio n'est pas rassuré, Omar non plus. « Joe, ici, fait une voix, c'est Marine, » elle s'exclame. « Vous avez peur de Joe ?»« Non, non. » Assure Omar, elle est Julie ton chien. Juste un peu gros, non Ajoute Elio. Alors je répète encore une fois, euh, cette ce histoire, alors même pas peur, suivez avec moi s'il vous plaît. Et c'est Omar fait du judo. Omar et Elio jouent dans la rue. Mais un gros chien arrive, je n'ai pas peur, dit Omar, je fais du judo.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 Euh, non, non, non, assure Omar. les jolie ton chien. Juste un peu gros, non, ajoute Elio. Alors voici maintenant les questions. Il faut réfléchir. Regardez bien. Voilà les questions. Ce sont des questions de compréhension, débat. La peur. Pourquoi Elio et Omar ne sont-ils pas rassurés pourquoi Elio et Omar n'en sont-ils pas rassurés Pourquoi, pourquoi Elio et Omar n'en sont-ils pas rassurés Qui est Joe Que dit Omar Est-ce que tu le crois Et toi T'es-tu déjà arrivé d'avoir peur Raconte. Première question. Pourquoi Elio et Omar ne sont-ils pas rassurés Qui est Dieu Que dit Omar Est-ce que tu le crois vraiment tes il déjà arrivé d'avoir peur Est-ce que tu peux raconter Voilà les questions. Il faut réfléchir. Je vous laisse quelques moments. Et après, on va faire la correction. Alors voici la réponses. Pourquoi Elio Omar ne sont-ils pas rassurés Elio Omar ne sont pas rassurés car le chien de marine, Jap, qui est Joe Joe c'est le chien de marine. Que dit Omar Il dit tout simplement euh, Il est joli ton chien. Ça veut dire, il est joli ton chien, ça veut dire le chien de marine. Que dit Omar il dit, il est joli, ton chien. Est-ce que tu le crois euh, Moi, personnellement, je n'en crois pas. Il est gros, mais il n'est pas joli. Et, et toi, tes -il, euh, il déjà arrivé à avoir peur Peut-être. Par exemple, euh, tu as peur... Euh, tu as peur de chiens ou de quelques animaux. Ou tu as peur euh, d'aller à l'école pour la première fois. Etc. Alors je répète encore une fois les réponses. Pourquoi Elio et Omar ne sont-ils pas rassurés Elio et Omar ne sont pas rassurés car le chien de marine, Jab, qui est Joe Joe est le chien de marine. Que dit Omar Il dit, non, non, il est joli ton chien. Ça veut dire qu'elle parle à Marine. Et toi, t'es-il déjà arrivé d'avoir peur Oui, parfois. Euh, je me rappelle le premier jour de, de l'école. J'avais peur. Et aussi, euh, par exemple, j'ai peur d'aller tout seul dans la rue. Par exemple. Ou voilà. j'ai peur de certains animaux. Voilà. Alors je rappelle encore une fois l'histoire de Lila. Alors je vous rappelle l'histoire de Lila. Même pas peur, Omar. Suivez avec moi s'il vous plaît et essayez de lire. Omar et Elio jouent dans la rue. Mais un grand chien arrive. Je n'ai pas peur des Omar. Je fais du judo.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 non, non, assure Omar, elle est jolie ton chien. Juste un peu gros nom, ajoute Elio. Alors encore une fois, essayez de lire. Omar et Elio jouent dans la rue. Omar et Elio jouent dans la rue. Mais un gros chien arrive.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 Elle s'exclame, « Vous avez peur de Joe ?»« Non, non, » assure Omar, « elle est jolie ton chien. »« Juste un peu gros Non, ajoute Elie. Alors, c'est l'histoire de Lila, je viens de lire, même pas peur. Alors, au revoir et à la prochaine